Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va parler bah, des confinements, puisque euh, c'est euh, l'annonce qui a été faite qu'à euh, partir euh, du 11 mai, euh, et selon certaines conditions, eh bien, il y aura une reprise des cours euh, dans euh, les écoles, les collèges et les lycées. Alors pour les lycées, il y a déjà eu un rétropédalage du Premier ministre, euh, en début de semaine, euh, maintenant, euh, il y a tout un certain nombre de questions qui se posent euh, et qui euh, ne peuvent pas euh, être solutionnées telles que le prévoit euh, actuellement euh, le gouvernement. La première chose, c'est bien évidemment les épreuves orales de français, sachant que si les lycées doivent reprendre au mois de juin, il paraît totalement incohérent d'envisager qu'il puisse y avoir des épreuves de français par la suite. Ça générerait bien évidemment des problèmes sanitaires insolubles et puis des injustices gigantesques pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à l'enseignement à distance en raison de la fracture numérique. Le deuxième point, c'est bien évidemment les conditions de cette reprise. Euh, on voit que certains chefs d'établissement commencent déjà à faire passer des questionnaires euh, en demandant aux collègues s'ils vont être là, s'ils vont... Euh, je crois que pour l'instant, il n'y a aucune réponse à formuler euh, à ce genre de questionnement, euh, puisque la question qui se pose, c'est l'administration qui doit répondre, c'est est-ce que les conditions sanitaires sont réunies C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau dans les établissements scolaires Est-ce qu'il y a les moyens euh, humains euh, et les produits pour désinfecter l'établissement hein, Puisque c'est à chaque fois qu'il y a un changement d'élève, il doit y avoir une désinfection. Donc ça veut dire qu'à toutes les heures de cours, euh, il faut envisager une désinfection euh, de, euh, des salles de classe pour ce qui concerne les collèges et les lycées. Euh, Est-ce qu'il y a des chalets hydroalcooliques en nombre Est-ce qu'il y a des masques et puis après, il y a des problèmes techniques, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut envisager de faire cours avec un masque euh, Parce qu'on euh, n'est pas euh, devant un ordinateur dans un bureau euh, tranquille. Euh, notre mission euh, d'enseignant, euh, c'est avant tout de parler. Et euh, si on doit parler des heures avec un masque sur le visage, ça paraît euh, complètement absurde euh, et euh, pénible, difficile, euh, voire même inenvisageable euh, euh, si on réfléchit bien euh, au questionnement. Et puis au-delà de tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut retourner enseigner et mettre en danger eh bien nous-mêmes, les élèves, leurs familles et puis la population globalement, alors qu'on voit qu'un certain nombre de pays, en particulier l'Allemagne, sont en train de rétro-pédaler et de refermer les écoles, que le Japon lui aussi a renoncé à ouvrir les écoles. Et donc nous, pour une durée très courte finalement, puisque si on imagine qu'on a 8 ou 10 élèves par classe, etc., on va avoir un nombre de séquences de cours euh, ultra limité. Ça va être pour 5 ou 6 euh, séquences de cours au maximum euh, que l'on va voir euh, les élèves euh, d'ici la fin d'année. Donc pourquoi euh, prendre des risques inutiles euh, Nous, à la FSU Guadeloupe, ce qu'on dit euh, depuis très longtemps, c'est que au lieu euh, de s'acharner à vouloir à tout prix, à tout craint reprendre, mettre en danger tout le monde, euh, créer euh, des conditions euh, euh, sanitaires compliqué, sachant qu'on a déjà un CHU qui est dans un état déplorable euh, malgré tous les efforts des soignants, eh bien on dit, augmentons, euh, laissons les élèves euh, chez eux, laissons les enseignants continuer euh, le travail qu'ils font et la continuité pédagogique qu'ils assurent de manière formidable euh, depuis le début du confinement et travaillons à organiser une véritable rentrée de qualité. Et cette rentrée de qualité, ça passe d'abord euh, par remettre euh, dans la boucle tous les postes que le recteur a cru bon de supprimer euh, lors des conseils d'administration qui ont eu lieu euh, et qui dépassent largement les besoins. Mettons en place une véritable éducation prioritaire pour permettre justement euh, d'assurer euh, des conditions d'enseignement très favorables aux élèves qui n'auront eu euh, que très peu de cours euh, depuis... Euh, euh, depuis le deuxième trimestre, euh, et à l'arrivée, créons des conditions véritablement de réussite. Donc ça signifie euh, que le recteur euh, doit euh, fournir des efforts conséquents à tous les niveaux, du, dans le premier et dans le second degré, et ne pas supprimer ces 60 postes qu'il a envisagé de supprimer euh, via les conseils d'administration. Le comité technique académique euh, sur les postes second degré n'a pas encore eu lieu. Euh, il est temps aujourd'hui de prendre ses responsabilités et de dire qu'il faut que les moyens soient réunis, il faut que le nombre d'élèves par classe soit diminué pour permettre justement à la rentrée d'avoir, la rentrée de septembre, hein, la seule qui doit avoir lieu, euh, eh bien, un enseignement de qualité et des élèves qui soient dans les conditions véritables de réussir, plutôt que de bricoler n'importe quoi en mai et en juin, créer des conditions sanitaires déplorables et arriver au mois de septembre dans un état d'impréparation totale et avec des postes encore plus supprimés. Donc eh bien, on va vous souhaiter un bon week-end, bon courage, prenez soin de vous, à bientôt